Good morning, Reden, et chusre jondou le chemin ta vraiment de Khaibani strike ve fani d'ou Rabat Esther, Maurice Moshe Ben בן Moshe Michel Ben Mahla, Khalil Siboutin, Sididine, Khachem Tidouch ta contacter le sac du péternel. Nous avions sa khatiba mot parektet zain, mishna bet. Shtayramot, zo omeret met bali wa zo omeret met bali. Zo asoura mipnem bala shnlzo, zo je rappelle quelques petits principes d'abord pour la crédibilité d'une femme pour envers qui elle est crue. Deux principes, en fait, ça va aller très vite. Une femme qui va à l'étranger avec son mari, elle revient et nous dit... Son mari, est mort, ils n'ont pas eu d'enfant en route. On lui permet de se marier avec un étranger. S'il restait maintenant euh, le frère, son beau-frère qui était ici, elle vient, elle est partie avec, euh, avec Réouven, son mari, à l'étranger, elle nous dit, Réouven, il a coulé en route, elle revient. Maintenant, elle demande à Shimon qu'il lui fasse le hiboum, le frère de Réouven, ils feront le hiboum. Pour le moment, c'est clair. Vous n'adrez par contre qu'une femme, elle n'est pas crue, vous avait appris, vous, vous rappelez, il y a une Mishnah avec cinq femmes qui ne sont pas accrues pour témoigner pour d'autres personnes. En l'occurrence, il y avait la belle fille, la belle sœur, et une, seule celle qui nous attend, justement, c'est la belle sœur qui est mariée au frère. Soit imaginez, je vous mets tout de suite dans la scène, justement, c'est ce qu'il va y avoir dans la Mishnah, mais d'abord je le fais à l'oral, c'est plus facile On a deux frères Reuven et Shimon. Ils sont partis chacun avec sa femme respective à l'étranger. Est-ce qu'ils étaient ensemble ou pas Je pense qu'ils n'étaient pas ensemble. Ouais. logiquement, ils ne sont pas ensemble. Ouais. ils ne sont pas ensemble. Et donc, un, il est parti en France, l'autre, il est parti en Espagne. Puis finalement, après trois ans, les deux belles-sœurs reviennent ici. deux belles-sœurs, c'était une qui s'appelait Rachel et Léa, donc qui étaient les femmes de Rouven et de Shimon, qui reviennent et qui racontent au Bédine que chacune, son mari respectif, est mort. Qu'est-ce qu'on fait En théorie, tu ne dis que ton mari est mort. Ben, C'est très bien, ben. Tu peux te remarier. Sauf que. Elle a un problème technique. C'est que son mari est mort, mais peut-être qu'il a son mari, a un frère. Alors ici, elle, il n'a pas, pas les de frère. juste Rouven et c'était deux frères. Mais peut-être qu'elle a son beau-frère qui était parti en France. Alors quoi Mais sa femme, elle dit qu'il est mort On ne croit pas, sa femme. Comme on avait vu qu'une ieva elle n'est pas crue sur son. Pour l'autre. La, pour la, pour C'est-à-dire, en théorie. Ouais. De manière générale, euh, on va prendre Rachel, la femme de Rouven. Elle n'est pas crue de dire que Shimon, même si en général on croit un témoin, et même, même des proches-parents on peut les croire, mais Rouven ne, ne peut pas nous raconter que Shimon, le mari de sa belle-sœur, il est mort. Parce qu'en réalité, peut-être qu'on avait vu, que peut-être qu'elle craint qu'un jour, Shimon, elle, elle, a, elle a un intérêt à ce que, à ce que, à ce que sa belle-sœur, Léa, qui est mariée à Shimon, qu'elle aille se marier avec un étranger alors qu'elle est encore mariée, comme ça elle va devenir interdite à son mari, à la semaine à la zizanie, comme ça elle ne va pas se retrouver un jour à devenir sa sa co-épouse. Ouais, c'était une des, une des craintes, là-bas, des, des cinq femmes qui avaient, qui avaient des liens de parenté, parce que soit il y a une haine naturelle, soit parce qu'elle craint tout simplement d'avoir une co-épouse. Quelle femme a envie d'avoir sa belle-soeur Rachel et elle vous avez on a eu dans la paracha, quoi. Euh, C'est désagréable, quoi, d'avoir une co-épouse, surtout quand... Donc, du coup, une belle-soeur, elle a un intérêt à planter sa belle-soeur, qu'elle a marier avec un étranger, comme ça. Du coup, elle va se retrouver à avoir transgressé à la femme chétiche et, et comme ça, ça va être sa belle-soeur. Comme ça, ça ne va, ça, ça va pas être sa co-épouse. Donc en fait, elles ne sont pas crues. Donc en fait, regardez la situation originale. Je reprends. Réhouven et Rachel vont en France. Shimon et Léa vont en Espagne. Chacune revient. Rachel et Léa reviennent ici ils nous disent « Ouais, chacune de son mari est mort. » On leur dit bah, « Écoutez les amis, vous ne pouvez pas vous remarier. »« Rachel !»« C'est vrai que Réhouven, il est mort. »« Mais peut-être que le Shimon, il a encore en vie. »« Alors quoi ?»« Qui te raconte que Shimon, il est mort ?» Léa, mais Léa, elle n'est pas crue pour toi. Et Léa, tu ne peux pas te marier non plus parce que peut-être que le mari de Rouven, il est là. C'est la base de la Mishnah, on, on traduit déjà la première partie. Après, ça va. C'est la même, la, même la même situation, configuration qui va un petit peu évoluer avec quelques petits détails. J'teïra mot, deux belles sœurs qui sont, en fait, qui sont pas du tout... Euh, qui ont pas de parenté entre elles, mais qui sont juste mariées à deux frères, comme il nous dit le partenaire. Nechey, Ishne, Achim. zo, Zoomeret. L'une nous dit, mon mari il est mort. Rachel nous dit, son mari il est mort en France. Et l'autre, Léa nous dit, son mari, Shimon, il est mort quand ils étaient en Espagne. L'une, elle est interdite de se remarier à cause du mari de l'autre. Et l'autre, elle est interdite de se marier avec du mari de l'une. OK C'est clair Maintenant, mieux que ça. Je le fais aussi à l'oral. C'est qu'à présent, il y a Rachel, quand elle nous raconte que son mari il est mort en France, elle a même des témoins qui nous racontent. il y avait eu là-bas, hein. d'accord ils ont, ils ont vu son mari mort, il y a deux témoins. Alors, tranchez tout seul, venez nous réfléchir ensemble. Ben, C'est très simple, on a deux témoins cette fois-ci qui nous racontent que Réovanie est mort. Maintenant, Léa et Rachel elles se retrouvent devant nous. Rachel, elle, elle a deux témoins que son mari est mort. Léa, elle a zéro témoin, mais Léa, elle est crue pour elle-même. Il s'avère que Léa, on va lui permettre de se marier, mais Rachel, elle ne pourra pas se marier. Vous vous rendez compte pourquoi Parce que quand Rachel vient nous dire que son mari il est mort, il y a deux témoins. On va lui dire Il y a fait, c'est super, tu as deux témoins que, ton, que son mari il est mort. Mais peut-être que son beau-frère est encore vivant. Peut-être que Shimon est encore vivant, qui était en Espagne. Mais on ne peut pas croire Léa. Donc Rachel, elle ne peut pas se marier. Mais Léa, elle peut se remarier. Parce qu'elle, elle nous raconte que son mari il est mort. Son mari il est mort, on la croit. Mais peut-être qu'elle a un beau-frère. On a deux témoins qui nous disent que, que, que, que le beau-frère est mort. Donc, il n'y a plus d'Yava, elle peut se remarier. Et on fait ça dans les mots. Les oedim, belazo en edim. À l'une, il y a des témoins que son mari est mort. Et à l'autre, il n'y a pas de témoins que son mari est mort. Etche Yeshla edim, celle qui a des témoins que son mari est mort. Asura, elle pourra pas se remarier parce que peut-être qu'elle a un beau-frère. C'est pas tout de me dire que ton mari est mort. Peut-être qu'aussi, tu as un beau-frère qui, qui est vivant. Dans ce cas-là, tu vas faire le hiboum, e On ne peut pas te parler de avec un étranger. en edim, et celle qui n'a pas de témoins, mouteret. Elle, elle, a le droit de se remarier parce que, euh, parce que cette fois-ci, on la croit que son mari est mort. Et on a deux témoins qui nous disent que son beau-frère, il est mort. On continue. Leso banim ve leso en banim. Nouvelle situation maintenant. Une qui a des enfants, l'autre qui a pas d'enfants. Rachel et Réouven qui sont partis en France, on sait qu'ils ont, ils ont des enfants ici. Léa qui est partie en Espagne, eux n'ont pas d'enfants. Rachel et Léa reviennent et nous racontent que leur mari est mort. Leur mari respectif est mort, ben, c'est très simple, trancher tout seul. Rachel, on va lui permettre de se remarier, parce qu'on va dire, écoute, toi, il pas de hiboum, as eu des, son, ton, son, ton mari t'a laissé des enfants, tu nous racontes qu'il est mort. Vas-y, va te remarier. Léa, elle pourra pas, elle, se remarier. Logique, non Parce que on va dire, ton mari est mort, très bien, ou très triste, comme vous voulez, mais peut-être que tu as un Yavam, et qui nous raconte que, que, que, que Rouven est mort Rachel, Rachel, elle n'est pas crue. On fait ça dans les mots de nouveau la zo la À l'une, l'une a des enfants et l'autre n'a pas d'enfants. la Celle qui a des enfants a le droit de se marier. Celle qui n'a pas d'enfants n'a pas le droit de se marier. Très simple. Alors là maintenant, accrochez-vous. Il va y avoir un grand fidouche. mou va metou On reprend le cas un petit peu en arrière. Et alors là. On complique un petit peu l'histoire, c'est pas, pas compliqué. Juste, tenez bien tête. Reuven, Shimon, Lévi et Yehuda, on a quatre frères. Reuven est parti en France avec Rachel. Shimon est parti en Espagne avec Léa. Et on a deux frères qui sont restés ici, Lévi et Yehuda. Rachel et Léa viennent l'une de France, l'autre d'Espagne. Elles arrivent en Israël, en train de pleurer, et de raconter que leur mari est mort. D'accord Marie les est mort, il faut faire le hiboum. Une, elle est crue pour elle-même, elle nous dit que son mari -elle est mort. Une femme, elle vient nous raconte que son mari -elle est mort, elle n'a pas d'enfant, elle nous dit qu'elle n'a pas d'enfant, ben, on, on va dire à son beau-frère, viens, fais le hiboum. Autant qu'on lui permet de se marier avec un étranger, on lui permet aussi de faire le hiboum avec son beau-frère. Pour lui, il est cru. Maintenant, donc on a Lévi qui va faire le hiboum à Rachel, et Yehuda qui va faire le hiboum à Léa. Pour le moment, tout va bien. Après trois ans... Les pauvres, Lévi et Houda, tous les deux meurent. Ouais. Maintenant, il n'y a plus d'Yavam. Bah, ben maintenant, en théorie, on aurait dû les permettre à Rachel et Léa d'aller se remarier avec des étrangers. Pourquoi pas Là, on sait, c'est pas elle qui nous raconte. On sait qu'ils sont morts. Lévi et Houda, ils sont morts ici. C'était les femmes, les maris respectifs de, de, de Rachel et de Léa. Ils sont tous les deux morts. En théorie, on devrait les permettre. Ils sont morts sans enfants. Il n'y a plus d'Yavam. Mais alors là, vient le petit rabbin qui nous dit, mais attendez là, oh, vous, vous rappelez de l'histoire là Quand ils sont revenus, quand Rachel est revenue d'Espagne, de, de France, et qu'elle nous a dit que son mari il est mort, son mari qui est mort, Rachel, elle est crue pour elle-même, elle a même pu faire le hiboum avec Lévi, mais elle n'est pas crue face à Léa. C'est-à-dire qu'en fait Léa, qui est revenu, elle aussi, nous dit qu que son mari est mort, on l'a permis de faire l'héboum avec Yehuda. Maintenant Yehuda, et son mari, il est mort, mais peut-être qu'il reste un autre Yavam, qui s'appelle Shimon ou Réhouven, chacune, un pour l'autre. Qui nous dit que Réhouven et Shimon sont morts Qui nous dit que Réhouven et Shimon sont morts Pour Rachel, elle, elle doit craindre que peut-être Shimon, il a envie. Qui nous apprend que Shimon est mort Léa, mais Léa, elle n'est pas crue pour Réhouven. Qui nous dit que Réhouven et que Léa n'est pas crue pour Rachel qui nous dit que... Pour Rouven, pour Rachel, c'est la même chose. Qui nous dit que... Et inversement aussi. Qui nous dit que Shimon, il est mort C'est Léa. Léa, elle n'est pas crue pour Rachel, j'ai répété le même cas. Qui nous dit que Rouven, il est mort Rachel, mais Rachel, elle n'est pas crue face à Léa. Donc, Shimon, en réalité, alors est-ce qu'on va permettre ou pas Vous avez compris la situation C'est-à-dire qu'en réalité, on se retrouve dans une situation un petit peu euh, affolante. On a eu pendant quelques. Pendant trois ans, quatre ans, on a permis à une femme de se marier avec son beau-frère. Si on lui permet de se marier avec son beau-frère, ça veut dire que son mari, il est mort. Mais qui nous raconte que son mari est mort Elle-même. Bon, alors, elle, elle est crue pour elle-même, elle, elle, elle, elle est crue, elle peut même se marier avec son beau-frère. Mais tout ce qu'elle nous raconte et toute sa vie qu'elle est en train de vivre, elle n'est jamais crue face à sa, sa belle-sœur Léa. Et inversement, alors là, regardez la machloquette intéressante qu'on a. Niti Aboumou, elles sont venues d'étrangers, Rachel et Léa, elles ont fait le hiboum avec les vieilles Yehuda, Puisque chacune peut nous raconter que son mari est, il est mort et qu'elle n'a pas d'enfant, donc elle peut se marier avec son beau-frère, pour le moment. Ceux qui sont là. Et après, mets-toi à après trois ans, après 15 ans, après 20 ans. C'est les Yévamin qui ont fait le hiboum, les vieilles Yehuda, ils sont morts. elles sont interdites à se remarier avec des étrangers. Pourquoi Comme il nous explique bien le bar de Nora, parce que cette fois-ci, on va craindre que finalement, peut-être que Réouen et Shimon, ils sont encore en vie. Face Vous comprenez la, la, la difficulté C'est assez original de, de voir qu'en fait, on. C'est une notion, c'est eux les comprendre, les, les Mishnahat comme ça, c'est beaucoup plus compliqué dans plein de situations aussi. C'est de bien comprendre la crédibilité d'une personne, on ne cherche pas au d'in à éclaircir quest ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas dans nos mains de, de l'éclaircir, on aurait bien voulu le faire, mais on n'est pas des prophètes. On a des règles selon lesquelles on se fonde. Et que les règles selon lesquelles on se fonde, ça veut dire tu crois les, per les personnes selon les critères que la Torah nous a donnés, les caractéristiques, les situations, là tu crois, là tu ne crois pas. Mais on va se retrouver avec des personnes que... Quand je parle, moi, pour mon, mon ami, ça marche, mais quand je parle pour mon frère, ça marche pas. Parce que par rapport à mon frère, moi, je suis un proche-parent, je peux pas témoigner pour lui, mais je suis cru pour, fa, face à lui. Donc on va dire, mais écoute, par rapport à lui, lui, il va fonctionner, il va continuer sa vie avec mon témoignage, mais l'autre, mon frère, qui ne peut pas croire, quand moi je parle pour lui, et eh ben je serai plus cru pour lui. Vous voyez les situations ou pas Ça veut dire, surtout, on est dans une situation un petit peu absurde, si je peux me permettre, on a un truc de, de, de folie, on a une femme, on l'a permis de se marier avec son beau-frère, parce qu'elle nous a dit que son mari, était mort. Et on a dit que tu donc, donc ton mari est mort, donc tu peux maintenant te, te marier avec ton beau-frère. Mais quand son, son beau-frère finit par mourir, on va dire peut-être que finalement son mari n'est pas mort par rapport à l'autre belle-sœur. Ça fonctionne comme ça, d'accord Ça, c'est la vie de Tanakama. Sur son al le arabia nous dit non. Oh, il veut trop la Yévamine, outrouler le kholadam. Rabbi Azar nous dit non, non, non, là, il ne faut plus délirer. À partir du moment où on a donné le feu vert pour faire le hiboum, ils ont fait le hiboum, puisqu'on a permis, on a levé l'interdit pour se permettre au Yavam. Alors, c'est comme si on a, on a cautionné, on a réussi à donner le tampon du beddine pour nous dire que, son, que Reuven, il est réellement mort. C'est pour ça qu'on a permis à Rachel de faire le hiboum avec Lévi. Et Shimon, il est réellement mort. C'est pour ça qu'on a permis à, à Léa de faire le hiboum avec Yehuda. Et dès lors, on a donné, dès qu'on a réussi à... Pour pouvoir permettre à Lévi et Yehuda, on a, on a dû donner le tampon du beddine pour nous dire qu est, que leurs maris sont morts. Dès qu'on a eu cette certitude... Pour permettre, face à les vieilles Yoda, Yoda, c'est fini, on a maintenant, la, on, on, on considère ça comme une certitude que Réovan et Shimon sont réellement morts, et du coup, Rachel et Léa pourront se remarier avec des étrangers. Ça c'est la vie de Rabbi Lazare, là la, la n'est pas établi comme Rabbi Lazare, d'accord C'est tout pour aujourd'hui, C'est une journée pleine de la c'est là.